Salut à toi, Yamak Tracer Freerunner, c'est Nabil. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un nouveau mouvement qui s'appelle le Hulk. On l'appelle le Hulk, je ne sais pas comment vous vous l'appelez. On va le travailler tout de suite. C'est parti! Ok, alors le Hulk, c'est un peu euh, un dérivé du demi-tour. Donc la position de ton bras, ça va être la même, sauf qu'on va se servir que d'un bras, au contraire de deux bras pour le demi-tour. Et dans le mouvement, je vais devoir envoyer ma jambe intérieure, donc la plus près. Donc si j'ai ma main droite devant, je vais envoyer la jambe droite pour faire une horloge autour de moi et ratterrir à ma place. Alors... On va y aller par étapes, on va y aller tout doucement, donc ta main est positionnée, tu la verrouilles, tu pars, t'envoies la jambe tout doucement et tu fais le tour. Alors pendant que je fais le tour, tu vois bien ma main ne bouge pas, très important, là t'as qu'une main, c'est ta sécurité, elle ne bouge pas. Deuxième étape, il va falloir que tu ailles chercher du regard le sol, comme pas mal de mouvements. Donc dès que tu vas envoyer ta jambe, tu vas directement chercher ton point d'atterrissage. J'envoie, je viens chercher mon point d'atterrissage troisième étape est l'une des plus importantes à l'inverse du demi tour où il faut se pencher vers l'avant il va falloir se pencher vers l'arrière donc il va falloir que tu cambres un peu le dos pas trop un peu comme un lune donc dès que tu vas envoyer ta jambe tu vas cambrer un peu le dos et chercher à regarder le sol directement donc étape une deux trois en même temps alors pour le coup de pied comme tu peux le voir ma jambe je l'envoie je kick et elle kick jusqu'au bout jusqu'à venir atterrir donc tant que j'ai pas atterri ma jambe ne bouge pas si tu veux tourner plus vite tu peux en groupant les jambes vers toi comme un peu un salto arrière alors plus tu vas grouper plus ta vitesse de rotation sera rapide donc si tu as peur d'envoyer la jambe envoie la vers toi et groupe directement donc là j'atterris pieds joints alors, pour faciliter le mouvement, je te propose d'imaginer un mur et tes, tes jambes ne doivent pas dépasser ce mur. Donc, il faut que tu passes au-dessus, d'accord, et pas sur le côté. Donc, dès que je vais envoyer mon pied, je vais chercher la hauteur et pas la longueur. Si j'envoie ma jambe là-bas, j'aurai du mal à faire ma rotation. Si je l'envoie vers le haut, ça sera beaucoup mieux. Et l'étape clé sera de tourner vraiment autour de ton bras d'accord il va falloir que tu cherches le plus petit mouvement possible et pas faire une grande amplitude c'est pour ça qu'il faut absolument que tu regardes derrière ton bras sur ton départ une fois que tu maîtrises ce mouvement tu peux l'enchaîner avec d'autres variantes que tu connais déjà ou que tu connais grâce à nos tutos je vais te faire une démonstration avec d'autres mouvements combinés Si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, laisser ton avis en commentaire. Merci à tous, vous êtes plus de 400 sur la chaîne maintenant, ça avance très vite. En attendant, entraîne-toi bien, fais attention à toi, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne Can You Move pour un nouveau tuto.